Salut Thomas. <rire> Salut Pierre. Salut tout le monde. <rire> bon allez évidemment on fait une, on, on réagit comme on l'avait fait la dernière fois. parce qu'on le fera à chaque fois sur euh, le nouveau euh, roule book euh, Ça porte un code hein, que à chaque fois je, je m'éprends le RRG, c'est ça Hein exactement voilà. moi je suis un peu euh, voilà je un peu ingénieux, et des fois je, je vois dans le discord on attend le RRG alors tout le monde l'attendait ça y est, il est tombé quand hier soir je crois c'est ça hier hier après midi hier après midi on aurait voulu réagir plus vite, mais euh, mais il n'y avait pas la possibilité. Mais voilà, on est là. Euh, Thomas va nous faire, comme à l'accoutumée, un petit paluchage de ces trois documents, puisque cette fois-ci on a trois documents. On a un Storm trooper on a un Scout trooper Exprès là, c'est genre euh, c'est c'est le petit sel pour notre notre bloco Sendor. Il a il a son il a son son, son bouquin à lui maintenant. <rire> Et puis on a un, un troisième ouvrage avec un, un casque de Mandalore alors on verra que chacun a sa spécificité, moi je trouve que c'est une très très bonne chose euh, ce qu'ils ont fait, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec toutes les opérations qui sont qui sont, qui sont sont imposées par FFG notamment sur la mise à jour des cartes, et donc on va voir d'abord donc le premier bouquin où on va vous parler des modifications euh, de règles, des, les, les, les quelques motifs qu'il y a, il y a des choses sur la mise en place, sur le partage de tokens, et puis euh, une mise à jour de l'information de profit bas, vous allez voir, c'est pas non plus euh, affolant. Ensuite, euh, on va euh, aller sur euh, le deuxième euh, bouquin qui, lui, donc, fait des modifications des Errata sur vos cartes. Et donc, euh, bah là, il y, euh, y a quand même pas mal de choses, hein, je trouve. Hein, ça, va être, euh, ça va être un petit, oui. peu, euh, un petit peu impactant. Euh, on se posera des questions, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur les bienfaits de, de, de, de cette proposition. Et puis, le troisième document qui, lui, quand même est un petit peu plus facile à, à, à couvrir c'est la modification de points et euh, on ira sur un site internet qui a fait un très beau travail de, de, de synthèse et euh, qui euh, permet de savoir ce qui a été gagné ou ce qui a été perdu voilà ça y est j'en ai trop dit je te donne la parole à toi c'est parti vas-y bon, c'est euh, un document qu'on attend tous les ans hein, parce que c'est un document qui sort pour l'instant annuellement hum. plutôt en septembre même si euh, même s'ils si ont avec la reprise de AMG, euh, ça a tendance à être publié plutôt en novembre. Mm -hmm. euh, c'est très impactant comme document parce qu'en effet, c'est la modification des règles, c'est la modification des cartes, c'est la modification des points. Et il y a eu pas mal de modifications. Il y a eu quelques dégâts collatéraux sur certaines factions, on verra. Euh... Ouais, moi je m'étais fait <rire> chier à, à, à bosser les clones. Et... Il <rire> y en a qui, qui sont en train de manger leur slip là. D'accord, ok. <rire> Bon. bon, après, c'est bien. C'est bon, un rééquilibrage nécessaire. De toute façon, on en avait déjà parlé. C'était attendu. Tout ça va dans le bon sens. Hein. Ouais. Tout ça va dans le bon sens. Voilà, très bien. OK. Qu'est-ce qu'on fait On commence tout de suite où as on commence choses. par le livre de règles, le fameux RRG. Le fameux RRG avec, euh, avec le setup, donc au début euh, de l'ouvrage, vous avez euh, juste en dessous du Stormtrooper les pages qui ont été modifiées, et en l'occurrence, les pages qui ont été modifiées, c'est la 6, la 24 et la 56 et donc, euh, bah là, ils ont bien fait les choses, enfin, ils continuent à bien faire les choses à savoir que le texte modifié est en bleu. Alors, quelles Exactement. sont les modifications sur le setup, Thomas et On peut revenir un peu sur l'historique et mmh. pourquoi il y a eu ces modifications il faut savoir qu'il y a eu euh, depuis quelques mois une course euh, sur le nombre de points, euh, sur les les paris qu'on fait sur quand on construit les listes de points. On arrivait sur des listes de points où on pouvait faire ce qu'on appelle un bid, hein, c'est-à-dire que je vais faire une liste à euh, 800, euh, à 780, 770. Moi j'ai vu des listes qui sortaient à 760 et qui étaient encore très compétitives. Donc ça c'était c'était pas possible. Le fait d'être joueur bleu et de choisir ses missions était trop important. Hum. Donc c'est un peu, comme dans, un peu comme dans X Wing quoi. Ils vont ils vont fouetter les gens qui font des bides. Voilà. Donc l'idée c'est de dire bon ok on joue à 800 points, on, on va réduire un peu l'intérêt d'être joueur bleu. Uh -huh. Alors comment ils ont ils sont attaqués à la mise en place du jeu. Ils ont dit ok joueur bleu ça donne beaucoup d'avantages. On va essayer de leur répartir un peu ses avantages un peu mieux entre le joueur bleu et le joueur rouge. Euh, Aujourd'hui quand on joue euh, le joueur bleu choisit son deck de bataille, il choisit son côté de table. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui a été fait, c'est que le deck de bataille est laissé au choix du joueur bleu. Par contre, le côté de table est laissé du côté du joueur rouge. D'accord. Et le côté de table, ce n'est pas neutre, parce que quand tu as bien en tête ton plan de jeu et comment ton armée se joue, être d'un côté ou l'autre de la table, ça peut t'avantager ou ça peut désavantager ton adversaire. Donc c'est euh, très intéressant pour les joueurs rouge, de gagner cette possibilité-là. D'accord, ok. Mmh. Le deuxième changement qui a été fait, et pas des moindres, c'est euh, à nouveau un souci d'équilibrage. C'est le joueur bleu, quand il choisit ses... Il peut faire des listes qui sont très orientées sur des objectifs, certains. Aujourd'hui, quand on lance le setup, mmh. on va venir poser une deck de bataille, et on va révéler trois cartes de chaque couleur. Mmh. Sauf que quand tu révèles que trois cartes, il y a certaines listes qui étaient fortes et qui était quasiment auto-win sur les trois missions. D'accord. Donc, on va arrêter de faire trois missions. Maintenant, on va en appliquer quatre. Ah, très bien. Voilà. Donc, il n'y a plus la possibilité de, de bloquer un deck avec trois cartes. Mm -hmm. voilà. euh, et euh, par contre, on laisse tout, le, tout ce qu'il y a autour, qui est de dire euh, on va bannir une carte chacun à son tour. Ouais. Et on est toujours limité à deux. Donc, ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir forcer la troisième carte en dire... Moi, je veux forcément le troisième scénario, donc je vais cramer le premier et le deuxième. Mmh, ça, c'est okay. plus compliqué parce maintenant, il y en a un quatrième. D'accord, ok. Très bien. Hum, ça, c'est une bonne idée, ouais C'est vrai que les joueurs, les joueurs expérimentés avaient, une, avaient tout de suite euh, la lecture et ciblaient tout de suite ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai qu'ils ils arrivaient, ils arrivaient à orienter la partie dès, le tour, dès, dès ce qu'on appelle le tour et zéro, en fait. Hum. Exactement. Le tour zéro était beaucoup trop prégnant sur, le, sur, sur le, le, la suite de la partie, en fait. Mmh, D'accord. Ben voilà, c'est pas mal, c'est déjà pas mal pour le setup, c'est ouais. tout. Ouais, ok, d'accord. On passe euh, du coup euh, au partage de token qui là va euh, euh, bah, euh, bah, ouais. <rire> donc là, on est page aïe, aïe. 24. Je vais descendre, non, je vais directement aïe. aller écrire ici 24. Pauf. voilà. Alors, avant d'en parler, si tu me permets, je vais baisser la lumière. Parce que les clones ont mal aux yeux, après avoir <rire> vu ce qui s'est passé. <rire> Donc c'est la section euh, euh, clone trooper, j'imagine, qui nous intéresse Ouais. ouais bon. ça c'était euh, quelque chose qui était très attendu. C'est dire, ok, les clones, euh, le partage de tokens, c'est un peu trop fort. Il y a eu un premier nerf l'année dernière en disant qu'ils qu ne pouvaient plus partager les pions en attente. Mmh. Et là, il y a eu la deuxième vague et elle fait mal. Ami clone, sur une attaque ou sur une défense, vous ne pouvez plus recevoir qu'un seul pion ah ouais. venant des unités autour. Ah ouais. Un seul pion. Et c'est un pion vert, donc c'est un pion visé, un pion esquive ou un pion adrénaline. C'est-à-dire qu'on va plus avoir les gros shoots de phase 2 avec 20 dés et euh, une dizaine de pions visés. Mmh. Ça, c'est fini. Mmh. Mmh. Bon, c'est vrai que ça va les déstabiliser euh, C'était les seuls à avoir, euh, à avoir ça dans le jeu euh, Mais euh, est-ce qu'en perdant ça, euh, c'est euh, des troupes qui restent compétitives bah bien, sûr, bien sûr, les clones ça reste des unités extrêmement euh, robustes mm -hmm. Extrêmement létales aussi euh, ça, ça va, Encore une fois, ça va dans le bon sens des choses Parce que ce qu'on est en train de se dire c'est le partage de tokens existe toujours, hein. on peut toujours récupérer un pion, donc si j'ai besoin d'une visée en plus, c'est toujours fort, si j'ai besoin d'une esquive en défense, je vais la prendre, ou si j'ai de... si une adrénaline et que je n'ai pas assez de pions euh, adré... adrénaline, je vais venir en récupérer sur un pote à côté, mm -hmm. ça reste très très sympa et ça reste toujours très très fort, parce qu'on peut toujours utiliser les pions qu'on a nous, il ne faut pas oublier ça. Mm -hmm. D'accord. Est-ce que euh, ça va changer euh, la façon euh, de les jouer euh, dans euh, le mouvement et dans euh, l'interdépendance euh, qui, euh, qui était régie C'est-à-dire que maintenant euh, qu'on est plus susceptible que de recevoir que d'une seule troupe, euh, on est peut-être plus obligé de s'attacher à, euh, à avoir des colonnes entières de 3-4 troupes qui se déplacent ensemble et peut-être euh, okay. euh, plus disséminer des duos de troupes puisqu'elles pourront interchanger chacune euh, des tokens et arrêter de jouer totalement paquet ça de toute façon ça va s'imposer mais est-ce que ça reste une évidence avec les commandants qu'ils ont alors tu as mis le doigt sur euh, le point de gameplay mmh. des clones que les développeurs ont dit stop on veut arrêter la boule clone mmh. on veut arrêter l'armée où toute l'armée est concentrée sur euh, une petite réglette et le, le plan de jeu des clones ça va être ça mmh. ou ça et ou ça mmh. ça c'est fini en recule d'accord et on... maintenant avec le avec euh, l'arrêt du partage abusif de tokens, les points vont pouvoir commencer à se déployer plus, réfléchir à d'autres stratégies de jeu. Hmm, hmm, D'accord. Donc pour eux, c'est aussi Et, quelque pour chose de... Plus... Répondre, ouais. ouais. en fait, euh, on verra que sur l'ajustement des points, ça va aussi dans ce sens-là. D'accord. Euh, au niveau des commandants, tout ça, ça va rester cohérent. Il y aura pas, on ne va pas se retrouver avec des incohérences, notamment avec euh, Anakin Skywalker. Ben alors, euh, le partage de tokens, en effet, a été euh, nerfé pour les clones, mais on a encore deux soutiens qui sont très bons pour le partage de tokens. Anakin, mm -hmm. avec Exemplar, mm -hmm. et Padmé. Avec... Exactement. Donc, et non, encore, il faut pas oublier ça. Ils ont encore deux sources de partage de tokens qui sont très puissantes. J'en ai cité deux, mais il y en a un troisième dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais il s'appelle Yoda. <rire> il a des petites oreilles vertes. <rire> D'accord. Donc... Mais ils ont encore des... Donc trois sources encore de partage de tokens qui, ont, qui sont très sympas voilà donc on est bien d'accord que euh, la modification elle est euh, sur le mot clé trooper hein, sur le, le, clone. le clone trooper et euh, donc elle n'impacte pas ni Padme euh, ni Anakin ni euh, les futurs commandants euh, comme, euh, comme Yoda ok d'accord très bien bon moi je trouve que c'est une bonne chose à titre personnel, parce que, comme tu le sais, euh, c'était pour moi euh, contre nature de jouer de jouer en paquet, alors après, je me suis forcé, mais j'ai commencé à apprendre et à jouer comme ça, et finalement, j'en ai ressenti toute, euh, toute, la, toute la force, toute la puissance, mais je dois quand même avouer que je préfère jouer euh, large, et, et ça va, ça va permettre oui. de, de modifier un petit peu les, les scénarii euh, de partie, et ça apportera, je pense, une, une très bonne chose. Oui, d'accord. Ok, autre chose à dire sur cette, ce partage de token non, non, mais non. bon, euh, on, on verra que ce pas forcément le plus dur qu'ils ont eu, les clones. Okay. <rire> on passe <rire> à la mm, page 56, les amis, si vous voulez euh, regarder en même temps. Et on va sur le low profile, à savoir le profil bas, euh, qui lui, par Exactement. contre, euh, est euh, modifié de façon relativement positive, je dirais. Et eh ouais, et eh ouais. Alors, c'est un mot-clé qui a été complètement réécrit. Oui. Hein. Hmm. À la base, le profil ça te disait si tu as un couvert léger, il passe à couvert lourd, d'accord. Donc c'est pas mal déjà, mais bon, mmh, mmh. Ça... ils sont venus faire quelque chose de plus intéressant. Le nouveau profil bas, ça veut dire que si tu as un couvert léger, tu vas augmenter, ton, tu vas pouvoir annuler une touche en plus, mmh. et si tu as un couvert lourd, tu vas pouvoir annuler une touche en plus, d'accord. Donc tu vas pouvoir aller Donc, sur du cover 3. Tour, ça permet de bloquer trois touches, ouais. Bien pour euh, les rebelles qui se cachent. Bah, c'est super. Tout, tout les... En plus, c'est majoritairement des rebelles qui ont ces mots-clés. Hein. Évidemment. C'est les héros rebelles, c'est un Han Solo, euh, c'est euh, un Jin Erso sur certaines cartes. Hein. C'est vachement bien. Il y a une particularité supplémentaire pour rendre la règle encore plus fluff. Si jamais on a un mot-clé dans l'arme qui attaque, qui supprime les couverts, ça supprime les effets de ce mot-clé aussi. Ah, très bien. Okay. sa déflagration. Ouais. Déflagration, si jamais c'est appliqué euh, sur le pool d'armes qui t'attaque, tu pourras pas appliquer euh, profil bas. Mmh. De la même façon, si tu as un tireur d'élite qui te tire dessus et qui fait redescendre ton couvert à zéro, et eh ben, tu n'auras pas les bienfaits d'un profil bas. Oui, donc c'est quand même quelque chose qui va protéger tout au long de la partie euh, les troupes qui ont tendance à défendre en blanc, et euh, donc qui ont des réussites de défense qui sont un, un petit peu légères, mais en même temps ça va pas totalement les tanker. Quoi. Il faudra continuer à être dans le mouvement et à être dans le bon positionnement pour pouvoir en profiter. D'accord. Il faudra être vigilant, mais quand tu commences à te dire, bon, sur un gros pool d'attaque, je vais pouvoir défendre bloquer trois touches automatiquement mm, mm, mm, c'est quand même pas mal mm, d'accord ok très bien on passe, euh, on passe au, au deuxième au deuxième livret qui est donc le livret euh, d'Errata euh, de oui. référence qui est celui avec un, un scout trooper euh, qui est dessus donc là on a on a quand même quatre pages de d'Errata euh, de cartes hein. c'est ça c'est ça c'est ça ils ont, ils ont euh, peut-être eu un peu la maladresse de ne pas reprendre 100% des errata qui ont été faits dans les livres précédents. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il euh, va falloir jongler entre les différents livres de règles pour avoir les dernières mises à jour de points, enfin, l'intégralité les... des modifications de cartes. Et ça, c'est très pénible. Ah, c'est de... très pénible. Tu veux dire que là, il y a des, ref... des modifications qui, qui n'ont pas été réécrites ré ré ré Ah, c'est con. Ouais. Ouais. Ils ont juste rajouté ça, ce qui y avait changé. Mule. Ben, ils ont fait entre deux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris l'intégralité de ce qu'ils devaient reprendre. D'accord. Et donc, on a eu une précision cette nuit euh, qu'ils allaient retravailler ce document-là pour réintégrer tous les éléments. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. donc euh, oui, d'accord. On ne sait pas quand, mais et voilà, ils en discutent. Il y a un deuxième point qui est un peu pénible, c'est qu'avant, dans ce document-là, qui était avant intégré au RRG, mais bon, maintenant, il est séparé, pour chaque mot-clé, ils avaient repris la carte avec le texte dedans, ce qui te permettait, toi, de l'imprimer et de le mettre dans tes pochettes. Mm -hmm. Maintenant, on n'a qu'un bloc de texte. Et euh, ça va un peu compliquer le travail de nos amis qui, qui s'occupent de faire des traductions euh, très rapides et qu'on salue d'ailleurs. Nicolas, merci. Ouais, <rire> il euh, le grand bienfaiteur de la communauté. Oh, mais à force de coller, euh, à force oui. de coller des autocollants sur nos cartes, elles vont, elles vont s'épaissir quoi. Hein, ça. <rire> oh, euh, comme le jeu, le jeu s'épaissit. Ouais, mais euh, est-ce qu'on a, euh, est-ce qu'on a l'information d'une éventuelle euh, Enfin, quand, quand les prochaines boîtes ressortiront, les cartes seront erratées, on ne sait pas ça en fait On ne sait pas. Traditionnellement, ce n'est pas fait comme ça. Mais euh, l'équipe a changé, donc euh, je ne sais pas te dire. Est-ce qu'on sait comment ils travaillent sur Marvel Crisis Protocol quand ils font des erratas Ils, ils changent les impressions de cartes ou, ou pas spécialement Et bah, ils, ils ont republié des tableaux là, il y a 10 jours là, mmh. sur les nouvelles profils. Mmh. D'accord ça c'est dommage, ça c'est tout l'avantage de, de, de certains éditeurs qui n'utilisent pas de cartes mais des codex c'est qu'ils n'ont pas à se prendre la tête avec ce genre de choses mais nous ouais je trouve ça dommage ok très bien, qu'est-ce que tu veux qu'on qu'on regarde tu veux qu'on regarde des choses particulières on peut pas, il y, y a beaucoup trop de choses à, à couvrir là. alors il y, y a en fait assez peu de choses qui vont changer mmh. mais là on va peut-être venir mettre en lumière l'Empire la, la, la, Récupérer des améliorations qui sont bien sympas et puis quelques autres éléments. Il y a assez peu de changements au final. Alors dis-moi où on Sur la deuxième colonne de la deuxième page, euh, le changement du... de la carte 3 pépins euh, Darkest Descent de Vador. Ouais, d'accord. Le commande carte euh, Dark Darkest Descent, ouais. Qui est une carte de commandement à, à 3 points lumineux, à 3 pépins. Mm -hmm. Elle te dit. C'est une réécriture mais c'est sensiblement, c'est assez proche. Hein. Elle te dit, soit cette carte-là tu la divulgues et tu vas pouvoir infiltrer Vador et il va gagner scout mm -hmm. Ça c'était déjà ce qu'il avait écrit. Et maintenant la deuxième possibilité c'est de dire, ok, cette carte-là tu la joues quand tu veux, mais à partir du moment où tu peux la jouer, Dark Vador va gagner fiable 2. Et fiable 2 c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'active, il va gagner 2 pions Adrénaline. Mm -hmm. Et pendant toute la partie. Ouais. C'est vachement bien qu'il puisse avoir des pions d'adrénaline, Vador, du coup. Au début de la phase d'activation, C'est moi c pas quand il s'active, c'est au début de la phase d'activation. D'accord. Et c'est super parce qu'aujourd'hui, Vador, il n'a pas de conversion en défense, il n'a pas de conversion en attaque. Hmm. Donc, c'est pas mal. C'est ouais. pas mal. Euh, ça... ça va être un changement radical dans la façon de jouer Vador. Ah, On verra, il y a d'autres choses. Mais... Ça va le transformer en charge effectivement. Ça va le rendre ah, bah, Il profil. va gagner en défense, il va gagner en attaque, Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Et Dalvador reste le grand, grand, grand gagnant de, ce, de ces changements de règles. L'Empire, non Ou si c'est le grand retour de l'Empire avec ces modifications On a une deuxième modification de carte de commandant de Vador, Implacable, qui mmh. est ça, un pépin, qui dit quand Vador s'active, en plus de tous les effets de la carte qu'on connaît, il va gagner un pion esquive. Mmh. Et pour rappel, cette carte de commandant permet de s'activer deux fois, si on le souhaite. Donc, il va venir gagner deux pions esquives dans le tour. Hmm. Et ça, ça c'est très fort. C'est très, très fort. Pour un personnage lent, oui, c'est intéressant. Ah, t'as dit lent Oui. <rire> il ne l'est plus. Il hein? l'est de moins en moins. Non, non. Mais on y vient. Mais on y vient. Alors ensuite, on descend à l'avant-dernier paragraphe qui s'appelle « Texat clanker ouais. », qui est traduit en France par « Prenez ça, bande de cliquetis ambulants ouais. ». <rire> Qui est la carte de pépins de Rex. Mmh. Et c'est peut-être ce qui fait. Je ne vais pas dire le plus mal, mais c'est le deuxième coup sur la nuque qui sont pris les clones. C'est mmh. une carte qui permettait aux clones, pendant un tour, de tirer à portée 4. Ouais. C'est fini, les gars. Ça, c'est laid. Hein. Ça, là, alors là, pour. Le... Vas-y. Non, maintenant, si vous voulez faire ça, il faut que vous ayez un ordre face visible. Donc, c'est-à-dire que c'est une unité à qui vous avez donné un ordre pendant la phase de commandement. Et que vous fassiez l'action visée. Hmm. Récupérer un visé par un offensive push, ça marche plus. Donc euh, voilà. Donc ça va sensiblement limiter la, la portée de projection des clones. Ouais, et puis euh, on n'est pas, pas en train de castrer euh, un des plus beaux personnages euh, du jeu au final. Parce que bon, Rex, euh, ça restait vraiment euh, le, le, le super héros euh, des tables. Et là, on, on, le, on, le, on le redescend un petit peu sur Terre, non ah, il a pris un coup dans le pif, là, le pauvre Rex. Hein. Ouais. Là, il a... Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ok. Mais euh, en effet, ouais, les, les, les, en fait, les listes les plus fortes clones, enfin, sensiblement les plus fortes, c'était les Rex stars. Donc c'est euh, Rex entouré de, de pas mal de, de, de troupes de phase 1 ou de phase 2, plutôt des phases 2. Mm -hmm. Mais là, là, ça sera plus compliqué à faire. D'accord. On passe au paragraphe du dessous, qui est une modification de la règle de Pépin de Anakin Skywalker. Euh, tu sous-estimes mon pouvoir. Première modification avant cette carte, elle permettait de donner un ordre uniquement à Anakin. Maintenant, elle permet de donner un ordre à Anakin et à une unité de troupes. À une unité, pardon. Mm -hmm. Et en plus, il gagne en plus des pouvoirs de la carte. Le mot clé défendre un en permanent, c'est-à-dire dès lors que tu vas jouer cette carte et à chaque fois que Anakin va recevoir un ordre, il va gagner un pion d'esquive. D'accord. Donc c'est pareil, c'est vachement fort. C'est vachement fort, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Plus tout ce qu'il a à côté, hein, on parle de conversion d'adrénaline en critique en touche, euh, maître de la force 1, enfin bon bref, mm, le, mm, je, mm. il y a plein de trucs sur cette page. Hein. Next, on passe à la troisième page, le troisième paragraphe, Dark Vador, seigneur noir des Sith. The Imperator Implantis Juste au-dessus. Ah, Dark, Dark Vador, de... Lord of the Sith, ouais. Lord of the Of the Sith. <laughs> of the Sith. Donc c'est Vador commandant, on parle de Vador commandant. Vador commandant, attention les gars, il gagne un slot de commandement et il gagne un slot de commandement. Hein. Ouais ouais. Et il gagne le mot-clé contrainte troupe. Mm. C'est le mot-clé que possède Krenik et qui dit si tu es suppressé, tu peux gagner une suppression en plus pour faire une action de mouvement sur ta première action. Mm, tu forces les gars à bouger quoi. Mm -hmm. Et on se donne un truc dans un coin de la tête, c'est que Vador, sa valeur de morale, elle est infinie. Mm. Ça veut dire que toutes les unités à portée 3 de lui le... ne peuvent pas fuir et seront toujours suppressées. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'avec Vador, non seulement tes troupes ne fuiront jamais, mais en plus, elles auront toujours deux actions, dont la première sera forcément une action de mouvement. C'est surpuissant. Ah ouais C'est mmh. surpuissant. Ça va ressortir l'Empire sur les tables, c'est cool ça. Il <rire> n'y a, a rien qui fuit et tout le monde aura toujours deux actions, dont ton action de déplacement, c'est monstrueux ce qui vient d'arriver. D'accord. Pour les petits joueurs c'est comp compel uniquement sur les troupes donc ça marche pas sur les doubaks d'accord bonne info ça... c'est pas le seul Vador à être un peu up on a aussi le Vador agent l'apprenti de l'empereur mmh. qui est le paragraphe juste en dessous mmh. il va gagner un slot d'entraînement mmh. ça va en faire deux deux slots de force, deux slots d'entraînement c'est la même chose que Anakin. On voit qu'ils sont pas très loin les deux petits coquins. Bah c'est le même type hein, normalement. <rire> Avec une cape en plus. Il va gagner un point de vie en plus. Il passe de 6 à 7. Sa vitesse de base passe à 2. Et il perd le mot-clé suppressif. Euh Spur, pardon. Spur, en fait, le game design de, de Vador Agent n'était pas top parce qu'en fait il était très sujet à suppression. Et c'est un peu pénible d'avoir un Vador qui fuit. Ouais. Ça, c'est fini, les gars. C'est terminé. Vador, il est là, il est présent. Il bouge à vitesse 2. C'est trop. Il a son... Et bam, bam, dans vos dents. C'est trop. C'est trop. Sérieux, il bouge à 2 et il gagne un point de vie, c'est trop. quoi. 7. 7 points de vie. C'est... Ouh. Bah, moi, je suis content, hein, mais euh, j'ai peur que ça que ça ronfle dans les, dans les chaumières hein, en sortant ça. Hein. Je trouve que c'est trop. C'est mon avis. Bah tu verras après parce que c'est un peu compensé par l'augmentation de points de Vador. Ouais. Ok. Donc on rappelle aussi quelque chose sur Dark Vador. C'est qu'il gagne, euh, gagne son slot de commandement. C'est-à-dire que derrière, tu as des combos infâmes à faire. Mmh. Tu le mets Vigilance, il pourra, gagner un... il pourra garder son pion esquive tous les tours. Enfin bon, bref, c'est... Mmh, mmh. Oh, beauté. Moi, j'adore la Vigilance. C'est super pratique. Quoi. Quand tu t'en sers pas, ouais, tu, peux, tu, peux le récup... tu peux le conserver. C'est vraiment génial. Ok On Next. passe au rebelle Ouais si tu veux ouais. Allez il y a une figurine qui est très moche et une, et une unité qui est jamais jouée Han Solo Han Solo est de retour les amis Et Han Solo est vraiment de retour Il gagne le mot clé Aguerri comme les Snow Troopers C'est à dire qu'il fait une action de mouvement Et il peut faire une action de tir après On mm. rappelle Han Solo ça va, ça, va tire. ça va comboter avec son, avec son pouvoir ouais, ouais, Avec sa capacité de carton et ouais, il, quand il fait un tir, il peut il peut faire une attaque sur une deuxième unité gratuitement. Mmh. Hein, il a perforé en deux, il tape avec deux dés rouges hein. mmh. Donc tu peux faire ton mouvement, double shoot et re Ouais. Sans ouais. parler des combos avec euh, Shubaka derrière qui le protège, qui lui donne ses pions. aïe, aïe, y a aïe, y a aïe, y a y a. C'est bien, c'est ça bah, c'est sûr, bon, il retourne, c'est sûr. Mais c'est bien. En plus il a des sont magiques, complètement magiques. C'est bien, parce que c'est un bon moyen de, de, de, rebooster, de rebooster les épisodes 4, 5, 6, sans ah forcément ben oui. ressortir de, de, de, de figurines. Et c'est vrai que c'était quand même une période qui était un petit peu bypassée par les joueurs. Tout le monde s'était retourné sur, sur les clones à juste titre pour être compétitif. Et là, on, ça calme un peu les choses, parce que les joueurs étaient très inquiets de la sortie de, de Yoda, hein, qui, qui, est, qui oui. va être alignée à, à, à, à toutes les sauces. Euh, et, euh, et là, euh, là, c'est peut-être un bon moyen de, de, de compenser ces, ces, ces pertes là, quoi. Donc c'est cool. De toute façon, on veut faire revenir l'empire et on veut faire revenir les rebelles sur le devant de la scène. Je pense que là, on n'a pas fini encore. Ouais, ouais, on s'y prendrait pas là, autrement. Autre... <rire> oh, c'est beau. Oh, oh, double beau. Ok. Bon. On reparle encore des clones. Ouais, dis-moi. Au milieu du, du, de la colonne de droite, de la page 3, le DC-15X Arc Trooper Upgrade Card. Ouais. Il perd le mot-clé critique 1. Ouais. Donc c'est les strike Team. en fait c'est l'amélioration du sniper clone qui, qui, est devenu, euh, qui est devenu ok en fait. Avant elle était pétée, maintenant c'est ok. On, on va plus avoir des snipers qui vont dégonner, dégommer des chars à portée 5, ça c'est fini. Oui alors c'est vrai qu'on gueulait parce qu'il y avait d'autres euh, d'autres snipers euh, qui étaient qui étaient moins qualitatifs qu'eux donc euh, là ça les, remet, euh, ça les remet à la même hauteur que les autres au final c'est tout quoi, hein. rien de plus rien de moins hein. bah oui bien sûr. Hmm. bien sûr, bien sûr, bien sûr, Donc ça c'était très mérité Allez, est-ce que tu est-ce que le général Waze te parle euh, Non pas du tout c'est parce qu'il n'est pas du tout joué, c'est simple. <rire> Je me rappelle même. C'est la il, bah il est où lui Il est où lui On l'a eu dans quoi bah, C'est le l'impérial qui est dans l'ATST sur Endor et qui tire sur les pauvres Ewoks. Euh, c'est une amélioration du, de, du TRTT. Ah oh permet... ouais, c'est pour ça que ça remonte. Voilà, ça remonte, Il y a, il y a, ah, c'est et... anti quoi. Il y a ans. Ah ouais. Ah oui, oui, il est dans, il est dans, ça y est, il est dans dans l'autre jeu Star Wars. Euh, ah, aide-moi, l'autre jeu de plateau Star Wars. Euh, Rébellion. Euh, non, le jeu de figurine. Ah euh, oh, merde, assaut sur l'Empire. Il est sur assaut sur. Il est dans ah, assaut sur l'Empire. Ah oui. Asso l ah oui, d'accord ok oui oui ça y est je le vois oui ça y est ça y est je percute ouais. Alors c'est une carte qui était euh, sympa dans la mesure où elle te donnait Arsenal 4. Arsenal 4, ça te permet d'utiliser quatre armes sur une action de tir. Ouais. Bon, oh, c'est pas mal. Mm -hmm. Sauf qu'il avait le mot-clé épuisement. Donc quand tu l'utilisais, il fallait l'incliner. Ouais, ouais. Et en fait, tu t'en servais jamais. Et donc là, du coup, il est, euh, est en l'air. Il est tombé à 1 point. Il était toujours pas joué, même à 1 point. Ouais. Et là, il n'y a plus à un relever. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. Maintenant, tu n'as plus besoin de le relever. C'est-à-dire que tu as ton TRTT, tu as quatre armes, tous les tours, tu vas tirer tes 4 putains d'armes. C'est une figurine qu'on ne voyait plus. Hein. Eh ben jamais, jamais, jamais, jamais. C'est bien, on va pouvoir la revoir pour, euh, pour les tournois. On va pouvoir la revoir pour le CF. Eh ben là, tu vas le voir partout. Hein. Partout, euh, partout. Et on va pouvoir le revoir pour le, le tournoi Hot de Besançon qui est euh, sur un tapis eh euh, de neige. Et euh, ce sera super cool de, le, de les revoir. Ce sera ultra fluff. Euh, ça fait plaisir. Très bien. Ok, nickel. Ensuite, on a la grenade fumigène qui est juste en dessous sur le, le fichier. Mmh. Ah! J'ai cru qu'on allait revoir des grenades. J'ai cru qu'elle allait revenir dans le jeu. Ouais. Eh ben non, c'est raté. <rire> Alors, je me suis dit, ouais, c'est cool. Tu vas pouvoir lancer une grenade pour une action gratuite. Avant, c'était une action. Ouais. La grenade te permet d'augmenter ton couvert de 1. Sauf qu'elle ne marche qu'une fois dans la partie. Donc, ça reste de la merde. Ah ouais. Ça, ça marche qu'une fois dans la partie. Bon, ben bah, voilà. Ils sont passés à côté d'un truc, c'est dommage. Ouais. Bon. Après, c'est pas déconnant. Hein. Tu as des grenades, tu peux pas non plus en transporter mille. Euh, c'est fluff. C'est fluff. Voilà. Mais bon, c'est pas joué. Je pense pas que ça sera plus joué. J'y crois pas. Okay. Surtout qu'elle est augmentée en termes de points pour compenser cette amélioration. Mm -hmm. ah bah non. On arrive euh, sur le premier nerf de l'AA5, le camion poubelle rebelle, parce qu'il le méritait. Il y a des trucs qui étaient vraiment trop forts. Le tacticien peu orthodoxe. Ouais. Avant le mot-clé te permettait de lancer 3 dés rouges et sur chaque symbole filer une visée au moment de début de la phase d'activation et maintenant c'est pendant au moment où tu actives ton véhicule. Donc s'il explose avant que tu le joues, tu ne pourras pas donner les pions ce tour-ci. D'accord. C'est cohérent. Voilà. Okay. C'est cohérent. Ouais, je trouve ça en cohérent. Ok d'accord. Très Donc, bien. Le dernier, le dernier mot-clé qui est sur la page 4 qui est Wedge anti-S, mm -hmm. euh, je ne l'ai pas dit pour Wace, mais euh, c'est le cas aussi pour Wace. il gagne Field Commander, commandant de terrain, cest mm -hmm. à dire que va, tu vas pouvoir le prendre et ne pas choisir de commandant ton, dans ton armée, D'accord. le commandant ça prend ton véhicule, mm -hmm. c'est le cas pour Waze, j'ai oublié de le dire, mais Waze est anti-S, c'est-à-dire que tu peux avoir ton commandant d'armée, ça va être un T-47 avec Wedge anti dedans. Mmh. C'est quand même vachement cool. Bah Ça, c'est bien parce que ça, ça, ça compense ce qui était fait avec le AA-5, puisqu'on pouvait le faire avec le AA-5 et avec la latte aussi, hein, je crois, hein, de mémoire. Oui, exactement. Ouais. Et, et donc là, ça va permettre de, de le faire. Ah, ils ont vraiment décidé de nous permettre de ressortir des des, des, des, des anciennes des anciennes figurines qui en plus ont l'avantage d'être belles exactement. et, et, et qu'on voyait plus sur la table. Je suis je suis ouais je suis content je suis content. Est-ce que euh, ce genre de choses ça s'applique aussi aux chars qu'on ne voit euh, qu'on ne voit jamais là euh, euh, le TX 130 ouais. c'est ça hein, celui de euh, le waste ouais, du coup pour l'empire. C'est pour les grands véhicules. Ouais, donc il peut aller dedans, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ça marche. Mmh. Ok, bon bah c'est très bien, c'est très bien. On va basculer euh, sur euh, le site euh, thefivetrooper.com, euh, -th je crois. Hein c'est ça, ouais, euh, ça. En fait, vous avez euh, la possibilité également euh, de télécharger euh, un, un Errata. Euh, avec un casque de, de Boba Fett dessus qui est donc euh, le point d'ajustement. Euh, nous on va travailler euh, sur ce site parce que l'avantage c'est qu'il euh, nous donne les mêmes informations mais il nous donne surtout le, le, le, change, euh, le changement de point, et c'est ce qui nous intéresse. Mmh. Euh, donc oui il y, y a plusieurs personnes qui ont fait le boulot euh, hier soir et cette nuit de compiler dans un tableau les changements de points parce que comme tu le disais on a une seule colonne dans le livret de changement de points mmh. qui correspond au nouveaux points mmh. T'as un peu du mal à savoir où est-ce que tu en étais avant et qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds. Ouais là il y a plus pre euh, previous point, new point et euh, le, le, changement, euh, le changement de valeur. Quoi. Donc c'est quand même plus sympa à manipuler, et puis c'est plus sympa pour vous expliquer les changements de temps. Hum. Donc on, on a... commence par la République. Bah on commence par Anakin Skywalker qui va en perdre 5. Bah, pour Anakin, je rallume la lumière. <rire> bon, on qu'Anakin est remis sur le devant de la scène, il y a sa deux pépins qui a été améliorée. Il perd 5 points, c'est un personnage qui est très sympa et il va devenir encore plus sympa. Très bon personnage de soutien et très bon personnage d'attaque et contre-attaque. Euh, Anakin, je pense qu'avec tous les buffs qu'il a reçus là, sur ce nouveau livret de règles, il va, être, il va être revenu sur le devant de la scène. Il le mérite, c'est un personnage super charismatique, il est super sympa à jouer. Mmh, D'accord. Ensuite, on a le bipod république, l'ATRT, mmh. qui perd 5 points. Bah oui, évidemment. Parce qu'il n'est pas joué, hein, parce qu'il ne synergise pas avec les clones, mais bon, maintenant qu'il n'y a plus de synergie avec les clones, on va peut-être pouvoir le voir jouer. Mmh, mmh, mmh. Le, le deuxième véhicule qui a été euh, euh, un peu bonifié, c'est le Bark Speeder que t'adores. adores. Eh Et oui. bien, bah, sache que là, tu, tu mets 5 points sur ta liste, hein, il, il baisse de 5 points. Ouais. Moi, je le, moi je, le, je, je le kiffe ce truc, euh, franchement c'est une belle petite puissance de feu euh, qui, est, qui est ultra mobile, donc euh, j'aime bien contourner le point avec ça, mais euh, voilà, sauf que c'est bien, sauf que c'est ah, bien. Ben, oui. bien, alors par contre, euh, ouais, la latte perd 15 points quoi, attends ouais tu vas trop vite, <rire> ah tu veux, ah oui oui il y a ce qui gagne, oh ah, oui, oui. Ah, non Rex se hey, hey, oh. prend 10 points dans la gueule, vous êtes sérieux ah ouais, là, là, hey, Mais là, ils veulent, veulent qu'on le brûle ou quoi C'est pas possible, c'est trop là. Non, là, enfin... là c'est le... la balle dans la nuque. Hein. Ah, là, ouais. La sentence est tombée, c'est la guillotine. Bon, oui, eh, il sera quand même joué hein, parce qu'il reste un très bon personnage. Par contre là, il s'est pris trois baffes dans la tête. Ça fait mal. Hein. Ouais, ouais, là, non, là, moi, je trouve que ça fait, ça fait beaucoup quoi. Il y a, il y a eu les deux modifications. Déjà, le, la modification du, du, du passage de Token... Euh, la modification de la distance de tir, euh, lui rebalancer 10 points de plus. Euh, je veux dire, on balance 10 points de plus à Vador parce qu'on parce qu le bonifie. Euh, là, on le tire vers le bas et on lui rajoute des points. Euh, c'est quand, quand même dur, non Ah là, c'est dur, c'est dur. Mais en fait, c'est mon avis personnel. Hein. Euh, donc, euh, je vous le partage. Mais... Et, euh, pour moi, les clones étaient tellement hauts avec Rex que forcément, le remettre à un niveau normal ça coûte très cher psychologiquement. Ils auraient peut-être dû le faire en deux fois. Ouais. Ils auraient peut-être dû au précédent livret de règles commencer à baisser et, et le faire en deux fois parce que là, c'est vrai que c'est dur. Ouais. Psychologiquement, c'est dur pour les clones. Ouais. Il va y avoir des, il va y avoir des, des listes qui vont, euh, qui vont se refaire là. Hein. Euh, ces effets là, ces, ces, ces modifications, elles prennent effet immédiatement au niveau, aux yeux des tournois Le 8 novembre. Ah ouais, donc immédiatement quoi. Ok, d'accord. Ouais. 11 jours la règle. Hein. Tu ah. sors un document, 11 jours plus tard, c'est actif pour les tournois. D'accord, ok. Très bien. Bon. Et le, le deuxième nerf qui fait assez mal aux clones, c'est le clone commander qui était énormément utilisé parce qu'il donnait des, des pions d'ordre gratuitement. Mm. Il se reprend aussi 5 points. Mm. Euh... Ah, ça fait mal. C'est-à-dire que dans une liste Rex, déjà, tu as 15 points qui sautent là. Mm. Mm. Mm. D'accord. La latte. Oh là là Yes Yes <rire> Il Il... tu te rappelles on l'avait dit pendant le parlak, elle est trop haute, la latte était trop haute en points ouais, bah, ils veulent en vendre a... hein. ils en ont pas vendu assez peut-être Et... <rire> putain, moins 15 mec moins 15, elle vaut que 5 points de énorme. plus que Rex c'est énorme d'accord euh, c'est bon, c'est mérité à mon avis c'est une unité qui méritait euh, de perdre 15 points ça c'est sûr, elle... elle était beaucoup trop on était tous sur en, en mars-avril, là, et quand on a vu les cartes, euh, elle, elle le mérite et elle sera sûrement beaucoup plus jouée. Peut-être plus côté Empire, parce qu'on verra qu'il y a des trucs, des petites saloperies à faire. Mais côté, euh, côté République, elle sera peut-être jouée avec des Wookiees, peut-être avec un Anakin, mais elle peut re-rentrer dans des listes. Mmh, D'accord, ok. R2D2 10, bah, c'est une très bonne chose. Bah oui, il n'y a rien à dire. Il était, trop il, joué. il était trop joué, il était trop euh, utilisé pour ce, ce pourquoi il doit être utilisé, c'est-à-dire contourner le point sur une table et aller marquer un point d'objectif en allant euh, se poser euh, dans la zone de déploiement euh, des adversaires. Ok, c'était rigolo, c'était sympa, mais bon, il y a un moment, euh, voilà, il y a trop de parties qui ont pu… C'est plus euh... possible. Mais ouais, il ouais, ouais, y avait trop de parties qui étaient… En plus, tu lui, tu, plus tu lui tires dessus, moins tu le touches. Enfin voilà, c'était plus possible quoi. Franchement, euh, on le voyait partout et on sait pourquoi. Les, les plans de jeu étaient trop polarisés autour d'un truc qui valait 45 points. C'était pas possible. possible. Mais c'est clair, ouais, c'est on est d'accord. Donc 10 points, donc si tu regardes encore une liste Rex R2, là tu as 25 points en plus sur ta liste. Mmh, mmh, la pique. Ouais, ça fait beaucoup alors après ouais. on a les upgrades hein, qui, sont, euh, qui sont également euh, modifiés euh, là on est sur, sur la république hein, pour l'instant euh, vas-y je, la, je te laisse la parole bon qu'est-ce qu'il ben, les... y a vraiment de significatif il y a les deux armes du barque qui sont augmentées, je trouve mmh. ça euh, inutile, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça le barque est très peu joué, ils ont baissé le coût général du barque mais pourquoi ils ont euh ils ont augmenté les armes, je ne sais pas, surtout que plus... bon, voilà, ça ne casse pas trois pattes un canard. Hein. C'est un, un peu le, le, le ministère de l'économie, hein. je, je te donne 100 euros pour que tu fasses ton plein, mais je vais te niquer sur, sur les impôts plus tard, quoi, alors... <rire> là c'est un peu bizarre. Il bah, euh, ouais, y a une levée de fonds à faire, je ne sais pas, mais c'est un peu dommage, voilà. c'est peut-être un peu le point noir. Bah, moi, tu, euh, tu fais en sorte à ce qu'une figurine se démocratise, et puis derrière tu lui, tu lui surplombes euh, si elle utilise son ion ou son twist laser, c'est dommage effectivement. Ouais. C'est dommage. Ouais. Euh, après, il on a vu, hein, l'ATRT a perdu 5 points et son arme, le lance-flamme, repère 5 points. Donc, les joueurs qui aiment bien jouer euh, l'ATRT-lance-flamme, ils gagnent 10 points sur leur liste. Ouais. On rappelle que l'ATRT, il a quand même scout 1. Ouais. Donc, euh, sur un gros socle, ça te permet d'avancer très vite. Ouais. Donc, le rush ATRT-lance-flamme, si tu en mets 3 dans ta liste, tu gagnes 30 points. Ça, ça peut… Alors c'est parce qu'en fait, qu en fait les lance lames sont quand même assez peu utilisés sur les, sur les parties, les gens, les gens ont, ont tendance à se dire il va falloir que je m'approche pour, pour m'en servir, ils ont pas tendance à vouloir utiliser ce genre de truc, ils savent pas trop s'en servir et je pense que c'est pour les pousser à, à faire ça et comme tu le dis c'est une, une erreur puisqu'on se déplace assez vite avec un socle qui est, qui est quand même assez conséquent, donc ouais c'est une bonne chose, très bonne chose. Et, et puis... quel bonheur de faire un gros coup de crouch avec le lance-flammes ouais, ouais, parce que t'as Blast et euh, donc euh, ben, ce qu'on disait tout à l'heure sur profil bas, ben, ça ne s'impacte pas. Donc euh, c'est donc, euh, intéressant, effectivement. Complètement. Après, on a quelques réductions de points qui sont anecdotiques, anecdotiques au vu de, des ups qu'on a vus avant. Ouais, ouais. On a l'arme longue portée, portée 4, critique 1, le DC-15 euh, qui perd 1, parce un point. Est-ce que ça a changé choses J'en sais rien. Bon. Le DP 25 perd 1 point aussi, c'est l'arme qui permet d'avoir perforant, ouais. euh, c'est très anecdotique, ça ne changera rien. On a le Mortier, phase 2, qui perd 2 points, c'est pareil, est-ce que ça change quelque chose Je ne pense pas, uh -huh. je ne pense pas. Et on reparle dans les immondices pour les clones. Ouais. Echo et 5. Euh, plus 4 Five. Echo qui prend 2 points, 5 qui prend 4 points en plus euh, 4 points en plus, il était très fort, Five. Hein. Five, euh, il te permet de distribuer, euh, donner un ordre en plus aussi, lui aussi, gratos par tour. Ouais. Euh, quand il reçoit un, il peut en donner à un autre troupe, enfin, à un clone autour. C'est quand même très, très fort. Euh, voilà, est-ce que tu vas payer 40 points euh, une unité Je sais pas, c'est cher. les spécialiste moins 3, c'est pas mal, par contre. Ouais, les cl le clone capitaine et spécialiste, c'est des trucs qui sont assez peu joués. Le spécialiste, un peu quand même. Ouais, je si, suis quand même euh, spécialiste. Ça ouais. vraiment plus bien. Ça, ça fait plaisir, par contre, parce que là, on, on va avoir des sources de, de pions qui vont revenir. Le capitaine pour gérer la suppression et le spécialiste pour gagner un pion esquive ou un pion visé, c'est pas mal. Là, mmh. par contre, c'est pas mal. Mmh. Bon. Ouais, enfin là, euh, on en reparlera en conclusion, mais euh, ça me paraît, euh, ça me paraît vraiment, euh, vraiment difficile. On passe aux séparatistes. Allez, le, le soleil se lève, le, les séparatistes. On, on va aller assez vite là dessus parce qu'il y a beaucoup de choses de bon sens. Le char AAT, donc le, le cab, prend 5 points, c'est tout à fait normal, c'est fort, mmh. ça va pas changer les listes, 5 points c'est bien, c'est mérité. Les B1 à poil gagnent 2 points, mmh. est-ce que ça change quelque chose pour la suite, on verra très vite que non, c'est 2 petits points en plus qui sont compensés par une baisse des armes globales de d'accord C'est fait pour, pour décourager les gens à jouer des B1 à poil et faire de la masse pour rien. Mmh. Les B2 ne bougent pas, ça c'est une bonne chose. Ouais. 4 Bane. Descendre 5 points, c'est très bien. Il va aussi bénéficier du mot clé euh, du changement de mot-clé profil bas. Mmh, mmh, mmh. euh, c'est top. C'est super top. Deux coups, il perd 5 points. Bah là, là c'est simple. On a la trilogie de ce qu'on ne voyait pas sur les tables avec le quatrième, euh... Euh, avec le quatrième que là, par contre, je trouve qu'on qu voyait trop. Mais bon, 4 bannées de coups et droïdes de casse n'étaient pas joués parce que coûtaient trop cher et ne faisaient pas grand-chose. Même si le droid de casse, quand il est bien utilisé, il est quand même assez tanky. Donc le, le, lui retirer 5 points, ça va quand même nous l'aligner un peu plus. Le compte de coups, il était vraiment pas euh, aligné, il coûtait beaucoup trop cher pour ce qu'il apportait euh, en jeu. Je trouve que même moins 5, ce n'est pas assez, pour moi. Sauf qu'on aurait pu... le. Il, la... a, il a un gros problème de mobilité aussi, ouais, le compte ouais, de coups. On aurait dû l'alléger, euh... Ouais. Mais euh, il y a une nouvelle carte qui est sortie avec Yoda, qui est euh, poussée de vitesse, qui va lui permettre d'avancer sa vitesse 3. Donc, à mon avis, coups avec ses cartes de commandement complètement fumée, ah, il peut revenir. Ah, je le sens bien. Par contre, moins 15 à views ça c'est... Je comprends pas. C'est PLS, quoi. Je comprends pas. Euh, c'est pas un personnage qui méritait 15 points en moins. C'est un personnage qui est très fort. On le voit tout le euh, temps. Une qu'il est très pénible... Euh... Il a un petit problème de gestion de la suppression, c'est vrai, ouais. mais qui peut être compensé de tellement de façon que, que bon, je, je, ça, je ne comprends pas. Ouais. Les, les 15 points au moins en douce, tant mieux pour les joueurs séparatistes, mais je ne comprends pas. Bah, tu vois, il aurait peut-être fallu euh, lui faire moins, moins, moins 10 et puis faire moins 10 à, à deux coups, quoi. par exemple, en, quitte à équilibrer un ah, peu les choses, quoi. mais moins 15, c'est trop. Quoi. Il passe à 155 points, c'est ridicule pour un personnage aussi, euh, aussi balèze que ça, quoi. Ok. Bon on les tape plus 2, c'est pas très impactant non plus, je trouve. Non, ça changera rien. Ils seront toujours joués en masse. Euh, c voilà. mmh. Au niveau des upgrades, là aussi, ça tape quand même pas mal fort. Et ben bah, encore un gros boost de Grevius, hein. Pourquoi Pourquoi son arme baisse encore de 4 points Pourquoi on a voulu retirer le prix d'un Grevius de 19 points, moins 15, moins 4 Pourquoi je sais pas Parce qu'on ne le trouve le parce qu'on qu ne le, le trouve que dans la boîte. Euh, de base, et qu'on veut vendre des boîtes de base Ah Peut-être, ça peut être une volonté cachée, hein, bien sûr. Ah bah moi je vois ça, hein. euh, moi je vois ouais, ça. Oui, c'est possible. Moi je vois ça. Ensuite on a les armes spéciales des B1 qui tombent toutes de 2 points, sauf le canon à radiation qui perd 6 points. Pour rappel c'est celui qui tape à portée 2, 2 dés rouges, poison 1. Euh, bon c'est. je pense que c'est encore un peu trop cher. Ouais. Euh, la problématique de ce nom là, c'est la portée 2. Les autres armes sont très bien, hein. le, le 5S, le 5C, le, 5, le 60R sont toutes les trois des très bonnes armes. Euh, le radiation a un problème de portée. Ouais, donc comme on dit, quoi, hein, les deux points qu'ils prennent, ils les perdent dans les armes qu'ils qu s'équipent. Exactement. Donc euh, c'est pas... Ouais, ouais. d'accord. Ok. On a l'arme spéciale des B2 qui permet de faire sauter ton couvert et de tirer à portée 3 qui prend 2 points. C'est complètement mérité, ça ne changera pas la méta. Ah d'accord. Euh, C'est très bien. Le, le prix de base des figurines supplémentaires, le B1 perd 1 point. Donc le B1 supplémentaire va plus que coûter que 4 points. Mmh. et C'est la grande batterie là. Alors c'est marrant le, parce qu'on on, on, on le, on, on le fait payer plus cher, mais si tu en rajoutes, ça te, ça te coûte moins. Donc bon. c'est vraiment euh, un donné pour un perdu, et euh, ça va vraiment rien changer en fait, sur coût euh, du B1. Quoi. Non. Le security droid, pareil, qui est pas du tout joué, euh, qui te permet de faire sauter pendant un tour le, le IA, mm -hmm. euh, perd un point et on ne le verra pas plus. Le droid euh, qui te permet de coordonner à portée 2 le OOM, avec la bande jaune sur la tête, mmh, mmh, euh, perd mmh. 1.6, on ne verra pas plus. Le B2 bouge pas. La Viper passe de 8 à 6, on gagne 2 points sur les listes avec les Viper. Toi, je sais que tu les aimes pas. Non. J'en <rire> <rire> <'en> jouerai plus. Il <rire> n'y <rire> okay. euh, a pas de BX là-dedans Non, il n'y a pas de BX, les BX ne bougent pas. Bizarre quand même. On aurait pu prendre une baisse de points vu la puissance des maniagardes qui arrive. Ouais. Euh, moi, je m'y moi, attendais, je m'attendais aussi à une baisse de points des, euh, des boucliers. Ouais. Parce que les maniagards, toi, tu avais pas aimé les BX, mais tu vas pas aimer non plus les mania Ah, je sais, ouais. <rire> ouais, je sais. Ouais. c'est peut-être les grands gagnants, hein, les séparatistes hein, de cette. Euh, pourtant, ils n'avaient pas vraiment besoin qu'on les qu'on les surbooste par rapport aux clones. Enfin, quand tu vois que les clones se prennent des putains de claques dans la gueule et que les séparatistes euh, on leur euh, on leur distribue des macarons, euh, euh, ça fait flipper quoi. Ça va, ça va pas, ça va pas trop gueuler dans les dans les forums là. Ça gueule pas trop déjà. Non. On verra, le, le, je ne vais pas dire que c'est un problème, mais l'armée séparatiste est tellement bien designée, et avec ces ajustements de points-là, tu, tu peux avoir maintenant 10 listes différentes qui sont très compétitives en, en séparatiste. Est-ce que c'est est -ce est pas... En, en... Non, ça se referme maintenant, les grosses listes Empire, euh, pardon, euh, République, ça va être euh, Le Sabre, Padmé, Anakin, Yoda, quoi. Ouais. Donc ça, ça se referme un peu ça se referme un peu est-ce que c'est pas l'arrivée de Yoda qui, qui fait qu'ils euh, se sont rendus compte que s'ils laissaient les choses en l'état euh, les clones allaient être trop puissants avec Yoda ah bah, attends Yoda Yoda, euh, le, il est sorti en août en Allemagne et le gros tournoi à 64 joueurs en Allemagne qui a eu lieu fin août c'est euh, Yoda qui l'a gagné ouais ah ouais. donc c'est sûr à mon avis euh, bon, voilà. il y aura peut-être une deuxième phase clone pour réajuster encore un peu euh, on verra Ouais. Mais ce qui est sûr c'est qu'ils n'ont pas nerfer Yoda à sa sortie, ça c'est sûr. Hum. Non ils peuvent pas nerfer une boîte dès qu'elle sort, c'est pour ça que les mania ils y ont pas encore touché. Rebelle Alliance, bon le, le 1-4FD canon totalement immobile, moins 5, je pense qu'on aurait pu lui en donner plus. Ouais. Le canon pizza bouge pas, enfin est immobile, il perd 5 points. Euh, Est-ce qu'on le verra plus Je pense pas bah, Par contre les joueurs qui aiment bien le jouer en 3 fois vont être vachement contents de gagner 15 points sur leur liste ouais. Je pense à mon copain voir à Poum, là qui va pouvoir en jouer en <rire> va avoir plus de points sur ses listes et euh... après, comme bon, si... ça changera pas la figurine Après c'est comme ça que ça s'aligne c'est vrai qu'il faut en aligner au moins 3 euh, en, en, en fond table et, et, et canarder euh, d'ici à ce que ça arrive mais euh, effectivement ouais, moins 5 euh... c'est parce qu'ils savent qu'on en joue plusieurs qu'ils ont enlevé que 5 points je pense Peut-être, peut-être. Shubaka bouge pas. Fleet Trooper bouge pas. Han Solo bouge pas. Mais on a vu que lui, il n'avait pas besoin de bouger avec tout ce qu'il avait gagné dans sa carte. Jin Erso et euh, Princesse Leia, moins 10. Pas mal. Eh ouais. Eh ouais. Alors ça sort d'où ça Pourquoi Leia perd 10 points J'en sais rien. Elle est super forte. Bah écoute, tant mieux pour les joueurs rebelles. Hein. Tant mieux pour les joueurs rebelles. Jyn il faut rappeler qu'elle est partie, sa carte c'est 130 points. Maintenant elle est tombée à 90. Mm. Elle est euh, boudée, euh, elle, elle est pas mais, Elle est pas sympa à jouer. Elle est très sympa à jouer. Ouais, elle est très sympa à jouer quand elle synergise avec les boîtes qui sont sorties avec elle. Donc euh, il faut vraiment sortir toute, euh, toute la, tout le fluff euh, du jeu pour vraiment euh, pouvoir s'en servir. Quoi. Tu, pourras continuer à, tu pourras continuer à tuer Luc pour 195 points, c'est cool. <rire> ouais, merci. <rire> Ça fait plaisir. <rire> Les Pathfinders qui, euh, du coup, ben, perdent, perdent moins 2, c'est bien, ça part en résonance avec, avec ce qu'on disait pour Ginnerso, c'est-à-dire que ça pousse quand même euh, à, cool. la, à la jouer. Bien entendu, quand on disait qu'R2-D2 prenait 10 points, il prend 10 points partout. Chez les rebelles aussi. Voilà, donc euh, ça c'est cohérent. Les rebelles commando, ben, là aussi, euh, ça va avec Ginnerso euh, avec et, et les Pathfinder, donc un petit moins 2. Euh, et, puis, euh, et puis un, un, un low profile euh, cancel hit ok euh... oui, si les, les commandos revel donc là c'est l'unité de 4 figurines plus un sniper ou un poseur de mine mm -hmm. ils profitent du re-up du mot clé euh, profil bas mm -hmm. donc euh, non plus ils perdent 2 points et en plus ils ont profil bas donc on va peut-être pouvoir commencer à se poser la question une unité qui a profil bas qui se déplace à 2, qui tire à 3 en rouge et qui a la possibilité d'avoir un sniper il ah, y a peut-être ouais. quelque chose qu'il va falloir réfléchir. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir les ressortir. Ah, C'est bien, on va ressortir la vieille boîte. Le T-47, il avait, euh, il avait déjà euh, subi pas mal de modifications. Donc euh, là, il n'est pas touché. Euh, le Town Town, il n'a pas spécialement besoin d'être euh, modifié non plus. Euh... Ah bah, ça faisait trois fois qu'il était baissé. Ouais. Et là, ils ont arrêté de le baisser. Ouais, C'est bien. Le X-34, pareil. Euh, pas touché. Ainsi que les Wookiee, OK. On va être sur les upgrades. Ouais, les cartes d'amélioration. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de significatif Le plus 6 pour, euh, pour notre tacticien, du coup. Oui, a... c'est la deuxième baffe que se prend le A5. Ouais. Euh, tacticien a été changé. Euh, les, points, les points du Gonk prennent 4 points en plus. Le tacticien, en plus de mot-clé qui change, prend 6 points. C'était trop fort. Mmh. C'était vraiment trop fort. Mmh. C'est peut-être un peu violent, par contre. Peut-être mmh. un peu violent, le a, a pris très très cher hein. très très cher bon, par contre le, Rift qui prend, euh, qui est le Gunner Rift qui prend moins euh, 8 euh, oh. sur le sur X-34 c'est chaud quoi ouais il bah, faut dire que c'est une arme qui tire 2D de blanc porté 3 donc, euh... mmh. Mmh. Mmh. <rire> bon un point ouais. allez on va mettre un point là-dedans <rire> ouais on dit que voilà ils veulent vraiment qu'on qu ressorte des trucs quoi. le a 5 qui euh, lui aussi va, va avoir un moins 8 sur... Euh... De toute façon, il n'est pas utilisé comme ça, donc euh, je ne vaut pas trop l'intérêt. quoi Ouais, bah maintenant la question va peut-être se poser, hein, vu ouais. que le, <rire> le support euh, en cours est plus jouable, ou en tout cas moins bien. Peut-être que la, la plateforme de tir, qui tire quand même 6 des noirs, portait 3 euh, Impact 2 en anti-véhicule à, à 28 points au lieu de 36, peut-être. Moi, je trouve ça encore un peu cher, mais bon. Hmm. D'accord. La question se pose. La question se pose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Bon, bah notre ATRT euh, qui va euh, avoir son, son, son flamme Tower, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui, euh, qui était en modification. Ouais. C'est un peu dommage d'ailleurs que le prix de l'ATRT rebelle ne baisse pas aussi, il mériterait. Ouais. Il mériterait. Bon. Après, on descend, on passe dans les améliorations d'armes des, des, des, des Fleet Trooper, donc le, le, le, le lance-patate. Euh, Anti-véhicule passe à perd 3 points, mais bon, il n'était pas joué, il sera pas joué. Le problème, c'est que c'est une carte qui s'enclenche, donc euh, ça, ça reste un peu pourri. quoi uh -huh. On continue dans la baisse des Pathfinder avec Pao qui perd 2 points, ouais. euh, qui, qui est très intéressant. Pao et Bistan sont devenus très intéressants avec la baisse des Pathfinder, euh, surtout avec la méta-véhicule. Euh, Bistan euh, qui lance des énormes patates portée 4 euh, va être très intéressant. On continue dans la baisse des commandos rebelles avec le saboteur qui perd 3 points en plus. Ouais. Donc 2 points plus 3, ça fait 5 points sur une full, une full team. C'est pas mal, hum. c'est quand même pas mal. Hum. Le canon haillon des rebelles perd 1 point, mais bon, ça reste anecdotique. Le SX-31, c'est pareil, il perd 2 points, il ne sera jamais joué. C'est trop faible, c'est beaucoup trop faible. On a les capitaines non, le des capille. rebelles, ouais, moins 2, et puis ouais. le séparatiste, moins 4. Hein. Le spécialiste, moins 4. Alors, les... alors c'est bizarre que les spécialistes comme ça euh, baissent autant, parce que je trouve que c'était quand même des configurations qui étaient jouées. Alors, c'est vrai que les spécialistes étaient plus joués côté séparatiste et côté euh, clone. Et euh, là, on va pouvoir ressortir également euh, nos spécialistes côté, euh, côté rebelle. Ouais, et puis c'est des. C euh, ça ouvre des listes euh, très sympas aussi parce qu'il y a une liste vigilance rebelle qui est immonde avec les doubles officiers vigilance qui, ouais. qui peuvent garder les quatre euh, esquives. Là, euh, sur chaque, euh, chaque capitaine, tu vas gagner deux points, donc tu en as huit. Mmh. Enfin, euh, ça fait gagner points sur cette liste-là, c'est pas mal. C'est pas mal le spécialiste, c'est pareil. Gagner des pions euh, pour les rebelles, c'est génial. Ils ont tellement peu de sources de pions. Aux 8 points, ça coûte tellement rien, tellement rien. Alors là, on arrive sur la, <rire> sur la grande braderie ah ouais. de l'île. <rire> <rire> ouais. L'empire. Ouais, il, il y a le nerf sur le A5 hein, qui, qui pique aussi là, le ouais. reckless driver. 6 points en plus. Hein, ouais. Sur ah, oui, le... oui, oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, oui, oui, oui. permettait de faire quand même quatre mouvements euh, sur un, un tour. Hein. <rire> Ouais, mais bon, euh, c'est vrai que d'avoir sorti le A 5 euh, fin d'été et puis euh, de nous le nerfer à ce point-là euh, aujourd'hui, c'est chaud quoi, hein, je trouve. Hein. Enfin, c'est ouais, c'est vraiment euh, un peu trop. C'est trop quoi, c'est trop. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'ils réfléchissent un peu mieux euh, leur compos euh, en, en avance de face quoi, parce qu'ils ont été un peu bourrins, ou alors. Euh, mais on en avait déjà parlé, on avait déjà abordé le sujet dans le, dans le live Star Wars en disant que l'équilibrage du jeu était, commençait à être vraiment pourri et qu'il et qu fallait s'en inquiéter. Alors c'est sûr que du coup ça fait des grosses vagues. Mais moi ce que j'aime pas avec ces grosses vagues là, c'est que j'ai peur que ça démotive certains joueurs et qu'il y en a qui mettent la clé sous la porte en fait. Tu vois? C'est-à-dire que Mais le mec. Le mec qui s'est acheté euh, taquet de clone trooper, euh, qui a appris à y jouer et qui un matin se lève et qui se rend compte que tout ce qu'il a appris et toutes les, toutes les, tous les réflexes de jeu qu'il a, euh, il peut les jeter à la poubelle. Euh, moi ça me fait un peu peur pour, pour l'avenir du jeu et ça me fait aussi peur dans le fait qu'il euh, y ait des joueurs qui se disent euh, « waouh, est-ce que je capitalise sur une faction pour que dans 6 euh, mois on me la, la désigne comme ça ?» ça peut foutre la trouille aussi aux mmh. autres factions de ce comportement. Donc c'est bien de l'avoir fait, mais il yeah. ne faudrait pas faire ça tous les trois mois. Quoi. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Galactic Empire. Galactic... Ouais, Wedge Antifiez, on le disait tout à l'heure, qui reprend 4 points, il était à 1 point à pas joué, maintenant il passe à 4 ah oui. points. Il ouais, est ouais, ouais. commandant, donc euh, il va pouvoir remplacer un commandant. Même si les commandants rebelles, tu les aimes bien. Mmh. Si tu veux jouer full, euh, full troupe, tu peux avec Wedge. Mmh. Ouais, c'est cool. On regarde l'Empire, pour conclure Ouais, il me faut une deuxième lumière, là. <rire> Allez. Les motos, elles tombent à 5. Ouais. Euh, ouais, c'est vrai qu'on les voyait plus. Elles étaient fragiles, ouais. en ouais. même temps. ATST. Ouais. Ouais. En plus, les, les motos, elles ont un, une capacité anti-char qui est très intéressante. Euh, on verra VIRS, ce qui arrive à VIRS après, mais à mon avis, les motos vont revenir, mmh. je pense. Mmh. ATST-5. Boba Fett. 155 points Ouais, 155 points, ouais, ça devient. Euh, Il part de loin lui aussi, hein. Bah ouais, c'est clair. Je crois qu'il est sorti à 195 points, hein, TST. Ouais, ouais. Boba Fett-5, ça c'est bien, on va le revoir aussi. C'est vrai qu'on voyait trop ses compères et plus, plus du tout Boba. Ouais. Complètement. Et donc, du coup, bah, Dark Vador remonte à 190. Eh oui. Les deux Dark Vador remontent en points. 15 points en plus pour Vador Commandant. Et Il les mérite. Et personne va dire que c'est injuste. Hmm. Vador Agent prend 20 points. Hmm. Il les mérite complètement. Personne ne va cracher dessus. Hmm. C'est complètement normal ce qui se passe. Yoda est à 200, hein, je crois, hein, de mémoire. 205. 205 de mémoire. Ouais. ouais, bah C'est même pas assez, en fait, hein, encore hein, pour Dark Vador, hein, je trouve. Mais bon, tant mieux pour les troopers. Euh... Tant mieux pour les joueurs de l'Empire. Bon. C'est encore en dessous. Alors là, c'est pareil. On... On a une baisse de points pour Krenik <rire> qui sort de. Ça, moins 15 points, bah c'est magique. C'est juste magique. Ça remet sur le devant de la scène un personnage qui était un peu moins joué, avec Aiden qui était très forte. Mm -hmm. Un bon personnage de, de debuff en face, hein, ouais. surtout qui vient foutre de la suppression partout. Ça ouvre des listes absolument dégueulasses. La liste triple short, triple mortier, triple death trooper, on verra juste après, elle revient avec un petit bide. Elle est dégueulasse cette liste-là. Ouais, alors, permets-moi d'être euh, euh, sur, sur la réserve. Tu viens de lister toutes des boîtes qu'on trouve plus. Alors, les Shores, c'est dispo, Krennic pas trop, c'est vrai, les Death Roopers, ils reviennent là, hein. ils ouais. sont en retour en stock ce mois-ci. D'accord, ok, bon bah alors j'ai rien dit, bon. j'ai rien dit. Mais c'est vrai, c'est vrai, et, et ça va directement avec ce euh, qu'on trouve plus aujourd'hui et qui baisse de points et qui devient génial, ça c'est très pénible, très, très pénible. Okay. Bref, euh, les Dubac, perdent 5 points, ça se joue souvent par deux ou par 3, donc tu gagnes 15 points sur une compo euh, triple Dubac, c'est génial. Ouais. Euh, ça compte d'ailleurs la, la montée de points de Vador, hein, si on réfléchit. Pal Palpatine qui perd 10 points. Ouais. <rire> bon. Alors, Palpatine, euh, Palpatine qui gagne sa vitesse 3 hein, avec euh, pousser de la force. C'est pareil, à mon avis, il faut se le garder dans un coin de la tête, celui-là. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et que tu peux charger dans quelque chose pour aller le déployer rapidement de l'autre côté. quoi. C'est pas mal, hein. C'est ouais. pas mal. Ouais, c'est jouable. jouable. Virs, moins 5. Oui, c'est vrai qu'il baisse, mais pas, pas significativement non plus. 0, 5, ça reste honnête. Ouais. Hum. Et quand on voit que les véhicules, les véhicules impériaux ont, vont gagner beaucoup de points, on va le voir juste après, vir ça a tout son sens. Il ouais, a tout ça. son sens. Dans... OK. Imperial les Death Trooper, ouais. moins... moins 4, ça c'est bien. Ah ouais, bah ils méritent, ils méritent. Ils étaient trop trop chers, beaucoup trop chers. Les gardes qui passent à moins 6, ben ça c'est cohérent, ça va permettre de, de, de, de vomir toute la petite troupe avec Palpatine euh, quelque part, tout le monde va <rire> se déplacer sensiblement à la même vitesse, donc euh, c'est donc bien, ça colle. Exactement. Exactement. La latte, 15 points, pareil, hein c'est génial. Hein le coup de latte, le troupeur que moi j'adore, oh là là là là, tu hein. gagnes 15 points dans ta vie. C'est infâme. <rire> il va falloir qu'on refasse, euh, qu refasse le Sarlac sur la latte. <rire> Alors que euh, c'est le dernier <rire> qu'on a fait. On regarde les, les upgrades. Euh, attends, ah non, je suis peut-être allé un peu vite. Il y a le TX225, euh, donc le fameux... Euh, char... Juste avant, il y a même les, les Scoot Troopers. Si, si, juste avant, tu as les Il y a un truc, je crois qu'on a oublié de dire. C'est que le scout Trooper gagne scout 3. Ah il ouais, passe de scout 1. 3 à force de déployer vraiment loin, quoi. Ah ouais. Non, non, là c'est ouais, c'est énorme, c'est énorme. Déjà bien. que le scout 1 c'était un avantage assez marqué sur la table euh, en fonction des, des, des déploiements. Moi je mets bien le déploiement en L là où tu pouvais aller partir sur le haut du coin et puis vraiment ouais. presque traverser, euh, presque traverser toute la table. Mais là avec un scout 3, ouais, tu vas, tu vas pouvoir aller de l'autre côté de la table en fait, tout simplement Ce, débuts, qui, est, ce qui est génial pour tous les objectifs qui sont à portée 1 du bord de table Exactement. de ta zone de déploiement ça y t'es bouffé dessus direct, ouais. ah, très intéressant ouais. et du coup il n'y a pas d'augmentation de points ok et la strike team c'est bien de pouvoir la déployer avec 3 de plus aussi parce que ça va pouvoir vraiment la, la, la, la positionner sur des ouvertures de, de, de cibles euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être gratifiantes hein, je pense hein donc euh, effectivement euh, pour, oui. les deux, euh, pour les deux c'est très très bien et donc le TX225 oui c'est pas le TX130 c'est le TX225 euh, que, que moins 5 on aurait pu lui en offrir plus pour le revoir apparaître sur les tables écoutez ce qui sera joué je sais pas je pense pas il a le gros défaut d'être très aplati ouais. du coup il a tendance à ne pas voir les unités et euh, il a des faiblesses sur les flancs, ouais, étant ouais. très large. Ouais, je sais. Et il cumule beaucoup de faiblesse, en fait, l'occupeur. Ouais. Beaucoup trop de faiblesse. Ils ont voulu le faire pour coller avec, le, avec les, les, les sorties. C'est vrai que c'est une très belle pièce, mais il n'y a pas encore assez pour qu'elle soit jouée. Allez, on finit sur les ouais. upgrades. Le... Yeah. le J19 qui perd 10 points. Pour l'agent Calus. C'est énorme. Hein. Ah, fait... C'est énorme. Calus, qui, qui, qui, qui est déjà euh, quand même euh, assez bourrin euh, sur table, euh, lui enlever, c'est tout simplement enlever à Calus 10 points, c'est euh, énorme. Quoi. ah mais Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment bien, ça va donner encore plus de polyvalence aux listes où il y a Calus. Mm. Euh, je pense notamment aux listes double bounty avec Boba et Bosque, mm. ça va être très, très bien de gagner 10 points là-dessus parce que tu vas pouvoir un peu plus pimper tes, tes agents. Mm. Là, un truc qui va faire aussi énormément plaisir, c'est le moins 8 sur les sur E11. Les, euh, oh là là là là là là, là. Pff, Des Death Troopers, quoi. Eh, énorme, quoi. Et, et ils sont dans la place. Hein. Les Death Troopers, euh, ils perdent 8. Donc, ils ont leur arme euh, qui tire à portée 4 suppressif ou portée 2 en rouge. Gratos. Gratos. En fait, c'est la, la, une, une belle deux points miroir avec les Pathfinder qui ont la même chose. Hein. Ah. Dans un porté 4, ils sont passés gratos il y a quelques temps. Le Death Trooper qui perd 4 points, son arme spéciale. Euh, son arme perd 8 points à moins 12 points par Death Trooper hein. ouais c'est c'est énorme c'est énorme euh, pareil encore de la, de la descente pour le, le, le, le F16 et, euh, ouais. et les gardes impériaux qui avaient eux-mêmes été baissés en prix ouais. se retrouvent avec euh, leur electrostraf euh, euh, Guard à moins 4 voilà, donc ça fait moins 10 points sur une escouade de garde rouge, c'est quand même plutôt sympa. Ouais, ouais. Le T21, euh, qui va baisser entre moins 3 et moins euh, 2. Hein, ouais euh, voilà, c'est le, c le qui perd 2 points, bon, c'est bien, on le prend. Hein. Mm, mm, mm. Okay. Le T7 pour euh, les snow. Euh, ça aussi, c'est vrai que les snow, ils n'ont pas bénéficié de beaucoup de modifications, donc c'est bien. Euh... Après, le T7 à ion, c'était pas ce qu'il avait le plus utilisé, on utilisait plus les lance flammes avec les snow troopers. ouais mais le, le T7 avec la méta véhicule qui semble arriver avec le ion, ça peut être intéressant parce qu'ils ont aguerri, donc tu peux faire recover, mouvement, shoot avec les ions Mmh. Avec les les snowyons, ça peut être intéressant. Et aussi juste au-dessus là, on est passé à côté. La T21 des short troopers qui rebaisse de 3 points. Mmh. C'est une arme qui va si beaucoup en termes de nombre de points. Ils l'ont rebassé avant elle était passée à 35, elle repasse à 32. C'est pas mal, je pense que c'est mérité. Mmh. D'accord. On a toutes les armes des des storm qui baissent, hein. dont le DLT19 les... 19 qui oui. est systématiquement aligné. Systématiquement ouais. aligné, DLT 19. Très polyvalent, Le H12, il prend il moins prend 4, c'est pas déconnant, on le voyait beaucoup moins. Et euh, le RT97, euh, bah, c'est pareil, c'était soit DLT 19, soit le LT97 qui sortait. Donc, sauf que c'est cohérent ouais. qu'on les baisse tous les deux, euh, tous les deux euh, de 2. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Delmeco, moins 13. C'est bien ça! <rire> Ouais, ouais, ouais. ouais et, euh, et son compère, Gideon Ask, moins 9. Mmh. Ça veut dire que sur l'escouade Inferno, bah, on gagne quand même 22 points d'un coup. Hein. Ouais. ouais, ouais, ouais. On est sur une escouade Inferno équipée qui est aux alentours de 96 points. Donc, euh, bon, ouais. Allez pourquoi pas, faudrait essayer. Faudrait peut-être essayer. Moi, j'y crois toujours pas trop à cette escouade Inferno. À cause de Dell hein, qui, ouais, qui consomme sais. beaucoup de... Mais... Euh... Moins 13, quand même. Ah ouais, moins 13 je te dis, peut-être. Peut peut-être, peut-être. Surtout si t'as En fait, l'intérêt que tu pourras avoir avec un Delmeco, c'est un Delmeco dans un Snow Trooper. Dans la mesure où tu vas pouvoir utiliser Delmeco pour réparer un ATST. Ouais. Et après faire un mouvement, un shoot euh, avec les snows. Pourquoi pas Surtout avec un virse derrière qui va filer des visées. Donc tu auras un beau shoot avec une, un perforant. Ouais, on peut y rêver. On peut mmh. peut-être y rêver. Ok. Le baron Rudor. Ouais. Bah, c'est une nouvelle baisse de points pour les équipements de la latte. Hein. Moins 4 points 4, au Moins voilà, ouais. Le général mal, hein. euh, Weiss, lui, par contre, va en prendre 4. Mais comme il a gagné son ouais. field commander, euh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et puis surtout, le fait qu'il ait plus besoin d'incliner sa carte. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, bon, ça va le faire ressortir. Ça va, ça va booster l'attaque. Et ressortir à chaque fois. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Tu, tu... On a TRT sans lui, c'est sûr. C'est 5 points, il, il aurait pu le mettre à 10. Hein, mmh, mmh, D'accord. Et puis Stormtrooper euh, capitaine et Stormtrooper spécialiste, euh, moins 2, moins 3, là aussi. C'est en résonance avec ce qui était déjà fait pour euh, tous les autres capitaines oui. et spécialistes. Euh, donc euh, c'est donc cohérent. Bah, dis donc, c'est les grands gagnants, hein, euh, l'Empire, hein, je trouve. Hein. Et, et on, on est passé à côté, mais il y a Price aussi qui a baissé de 5 points. Ah euh, oui. Encore une. une, une... Voilà. Donc ouais, euh, l'Empire c'est bien, hein. mmh. l'Empire est vraiment au fond du trou, il hein, faut le dire, là ils vont gagner entre 15 et 20 points sur leur liste, euh, entre 10 et 20 points on va dire, hein, suivant les configs, mmh. euh, ça veut dire que tu peux commencer à rentrer beaucoup de choses, euh, ça ouvre plein de listes, hein. ça ouvre plein plein de listes, ce qui, a, ce qui, ce qui est arrivé là, on, va, on est en train de tous de réfléchir à plein de choses, les doubas qui vont venir c'est sûr, les véhicules et notamment le TRTT va revenir, la latte elle va revenir ça c'est sûr Vador, j'ai même pas besoin de le dire il sera là, c'est sûr moi je suis un joueur historique Vador donc je suis sur un petit nuage <rire> euh, Voilà. et toi qu'est-ce que tu en penses moi euh, euh, écoute je suis positif assez positif parce que tu sais que j'aime beaucoup jouer l'Empire. On avait fait une partie ensemble Calus et euh, c'est vraiment euh, un mode de jeu qui me correspond beaucoup plus que celui des clones qui était pour moi euh, assez contre nature et euh, je me forçais vraiment à jouer clone et donc je suis content que l'Empire revienne. Maintenant en tant que euh, qu'animateur que, qu de, de, de communauté je m'inquiète. Voilà. Je trouve que là... On est sensiblement sur la plus grosse révolution que le jeu a vécue depuis la sortie de la boîte des clones. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est une révolution qui est nécessaire, euh, qui est salvatrice, mais j'ai peur qu'elle se fasse un petit peu trop aux forceps, qu'elle euh, foute la trouille euh, à certains joueurs et qu'elle euh, euh, décompense euh, pas mal euh, ben, euh, les clones. Je, je trouve que c'est violent pour eux, franchement. Je... Je suis pas voilà Après, il faut que eux mêmes comprennent qu'ils étaient beaucoup trop euh, en avance sur les autres factions et que c'était totalement déséquilibré. Il faut qu'ils l'entendent. Euh, J'espère qu'ils le comprendront dans ce sens-là. Maintenant, euh, je trouve que c'est une, une modification qui est vraiment, vraiment, vraiment lourde de conséquences. Maintenant, ce qui m'excite euh, derrière ça, c'est que euh, si tout le monde le comprend et l'accepte, ça va ouvrir des perspectives pour le jeu et pour la diversité du jeu. La diversité... Euh, scénaristique, la diversité sur les tables et donc la diversité au niveau du gameplay qui va complètement changer et ça, ça me, ça me fait kiffer pour pas dire de gros mots. Voilà. Alors, écoute, t'as tout dit, t'as tout dit. <rire> et toi, comment tu le sens Toi, tu t'es, ça, ça, je suis sûr que t'es tout excité par tout ça finalement. Oh ben moi j'adore. Ouais, ouais. j'adore. Alors encore une fois, c'est vrai, le, le nerf des clones fait très mal. Euh, on, on va se rendre compte qu'il reste très fort. Ça, j'en suis persuadé. Ça ouvre des listes, on va pouvoir jouer les Wookiees, ça liste des listes, on va pouvoir jouer Anakin, peut-être un retour de bio wan peut-être, mais bon, Yoda arrive, hein. Yoda, euh, les deux véhicules, hein, l'ISP et le Gnasp Fluttercraft, ces <rire> <rire> <rire> véhicules arrivent, donc il euh, y a plein de choses à faire côté République, il y a vraiment plein plein de choses à faire. Ouais, il ah, y a des belles, choses, puis, euh, des belles choses comme ça quoi, hein Ah oui. Ouais, ouais. est beau. Complètement, <rire> Non mais il voilà moi je suis très très confiant là sur euh, ce rééquilibrage je trouve qu'il va dans le bon sens il euh, y a des choix logiques qui ont été faits il y a deux trois trucs que j'aurais aimé voir en plus mais bon voilà euh, c'est pas je m'en contente c'est très bien c'est très très bien ce qui a été fait encore une fois voilà ce qui est important c'est de se dire on va vers un jeu qui est plus équilibré il euh, y a, a peut-être un petit manque de finesse et il y a peut-être un peu trop de violence hein, ouais. peut-être un peu trop de violence oui d'accord ouais, ça, ça oui c'est vrai le, le, la baffe à faire mal hein, pendant longtemps je te remercie pour ta dispo sur, euh, sur, cette, euh, sur cette review euh, j'en profite pour euh, vous exhorter à mettre des commentaires sur la vidéo et puis à la partager les commentaires si vous avez des questions euh, on tentera de, de, de suivre hein, les commentaires et, et, et d'y répondre n'hésitez pas à vous rattacher également sur le discord qui doit être en feu j'imagine <rire> vous, aurez, vous aurez des propositions euh, de listes, des réflexions euh, sur euh, la façon euh, dont le, le jeu euh, va euh, s'orienter. N'oubliez pas, parce qu'on y travaille très activement, qu'on vous attendra euh, cet hiver euh, au championnat de France euh, à Saint-Cloud, euh, à Saint l'éclat. Euh, voilà, ça commence à définitivement euh, prendre forme. Alors, les inscriptions sont toutes clôturées, il n'y a plus de place, je crois, Thomas, pour le, le CF. Hein, Alors, il y a. On a mis une, en place une liste d'attente. Il y a eu un petit peu de mouvement récemment. Mmh. Sur la liste d'attente, il n'y a plus qu'une qu seule personne. D'accord. Mais sachez que, euh, indépendamment euh, d'avoir une place, il y a énormément de side heaven qui sont euh, prévus. Je ne peux pas tout vous dire parce qu'on va garder un peu le secret, mais il va y avoir énormément d'animations autour du, du, du tournoi. Et donc, si vous voulez juste venir nous voir et passer un bon moment, même si vous n'avez pas la possibilité de jouer parce que là, c'est close au niveau des inscriptions, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Ça va être un bel événement avec buvette, avec animation et avec beaucoup de propositions d'animation autour du monde du jeu. Et pas nécessairement que autour du monde du jeu de Star Wars. Il y aura aussi des choses... Pour vos enfants, si vous êtes parents, vous pouvez venir avec vos enfants, il y aura des animations pour eux, il y a vraiment. ou euh, pour vos compagnes, il y a aussi des choses qui seront, qui seront proposées, donc euh, venez nombreux. Et puis ben, je me dois évidemment aussi de vous parler de l'événement qui aura bientôt euh, lieu dans d'ici trois semaines à Besançon. Là, il y a encore euh, des places à prendre, et c'est euh, pour euh, le, euh, le, nouveau, euh, le nouveau système de, de tournoi qu'on va, qu va installer avec qui commence. Et dont le premier chapitre se déroule sur, sur Star Wars Légion et notamment sur HOT avec des tapis exclusifs qui ont été euh, designés par Nico Prime qui sont de toute beauté. Franchement, je pense que c'est dans un bel endroit en plein centre-ville avec du parking qui sera gratuit. Donc euh, là aussi, n'hésitez pas à, à vous référer aux liens qui sont, sont sous la vidéo. Merci Thomas pour ton expertise et puis j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de faire le point sur la licence dont vous avez pu euh, vous rendre compte qu'elle était plus que euh, revigorée et euh, reboostée. Et c'est bien, ce qu'il faut noter, c'est que c'est de la diversité et du plaisir de jeu en plus. Il me reste à vous souhaiter de bons jets, et puis surtout de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour votre type d'en face. A très bientôt. Bisous à tous. <rire>